Alors toute cette innovation vraiment majeure qui a conduit à des recommandations européennes et américaines beaucoup plus larges depuis 2021 nous ont poussé il y a près de 5 ans à nous intéresser à la maladie elle-même, au rétrécissement aortique, tellement cette maladie fréquente, liée au vieillissement, aussi fréquente que l'Alzheimer. Et donc on a pu être lauréat d'un gros projet de recherche ANR. Et CGI autour du rétrécissement ortique sur 5 ans, prolongé à deux, sur 2 ans de plus, donc à 7 ans, qui s'intéresse à, de, à d énormément d'aspects méconnus du rétrécissement ortique. Les mécanismes, pourquoi est-ce qu'on fait un rétrécissement aortique, sa progression, les méthodes de traitement, combien de temps durent les prothèses à vie, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour guérir le rétrécissement aortique, informer le grand public qui souvent ne, ne, ne connaît pas le souffle au cœur, ne sait, ne sait pas que ça passe par l'auscultation. Et donc euh, également, on s'est mis, on a été labellisé pour un réseau de recherche, de formation et de soins dans la région du G4, donc Rouen, Caen, Lille et Amiens qui nous permettent également de nous intéresser à toutes les questions non résolues, initialement la FHU Remote VHF, maintenant la FHU Carnaval, avec énormément de partenaires, chercheurs, cliniciens, industriels, académiques, et donc tous ces projets-là sont en cours et sont extrêmement importants, encore une fois, parce que le rétrécissement optique est vraiment très fréquent, avec énormément de questions non résolues.